Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet e-workshop qui est dédié à un sujet d'actualité, la sobriété énergétique et comment établir votre plan de sobriété. Alors, pendant que les derniers participants nous rejoignent, je vais vous donner quelques informations pratiques. Tout d'abord, je suis Christelle Cunier, je suis responsable marketing chez APAV et j'interviendrai comme modérateur au cours de ce webinaire. Alors, vous êtes relativement nombreux, un petit peu plus de 300 participants aujourd'hui. Parmi vous, des acteurs HSE, des responsables techniques, énergie, des directeurs d'entreprises issus de différents secteurs d'activité. Alors, pour échanger et nous poser vos questions pendant ce webinaire, c'est très simple. Vous avez un module questions qui est en bas à droite de votre écran. Alors, les questions, comme on est très nombreux, nous les aborderons plutôt en fin de, de webinaire sauf si elles sont en nombre restreint, auquel cas on s'efforcera avec nos experts d'y répondre au fil de l'eau. Vous avez également le module chat qui est disponible toujours en bas à droite de votre écran et puis un menu sondage qu'on activera en cours, de, en cours de webinaire. Voilà, alors tout d'abord une présentation de, de nos experts avant de, avant de démarrer. Donc ce webinaire sera coanimé par Nicolas Gauthier et par Fabrice Croix. Nicolas est responsable euh, développement énergie environnement pour le groupe APAV. Euh, Fabrice est responsable euh, technique performance énergétique, plutôt spécialisé sur les équipements et les process industriels. Et nous sommes accompagnés par Elodie euh, Hubert, de qui est une filiale APAV, euh, plutôt en appui pour répondre à vos questions, qui seraient plutôt orientées sur la performance énergétique au niveau des, des bâtiments. Alors, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de, de l'ordre du jour euh, en sachant, donc je le répète, hein, tout au long de ce webinaire, on, on espère hein, que ce soit très participatif. N'hésitez pas à nous poser vos questions avec le module questions ou le, ou le chat. Euh, Nicolas, je te laisse prendre la main et puis je vous souhaite un très bon webinaire à, à tous. Oui, merci, merci beaucoup Christelle. Euh, donc euh, oui, le programme euh, que vous avez pu voir dans vos invitations euh, va, va démarrer d'abord par un rappel du contexte et, et, et des enjeux sur la sobriété énergétique et notamment euh, pourquoi c'est devenu euh, euh, voilà, un sujet euh, d'actualité. Euh, on, on concentrera ensuite notre, notre exposé sur les leviers d'action et notamment sur la démarche globale euh, qu'on vous conseille de mettre en, en œuvre sur le la, la, la sobriété énergétique et, et, et la réduction de consommation énergétique en général, avec des exemples concrets que Fabrice pourra vous, vous présenter. Euh, et ensuite, on passera justement à un temps de questions-réponses, même si au fur et à mesure, si quelques questions viennent et, et qu'on n'est pas submergé par les questions, on essaiera d'y répondre au, au, au fur et à mesure. Alors, euh, premier élément euh, sur le, le, le, le, le contexte et les, gens, les enjeux de sobriété. Euh, donc, la, la sobriété est devenue effectivement un sujet d'actualité de premier plan dans les, dans les derniers mois. Euh, on a trois facteurs qui se, euh, qui se combinent. Euh, le premier est euh, lié au tarif de l'énergie euh, que Fabrice va vous, euh, vous détailler. Okay. Merci, euh, merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la... La première motivation en faveur du, de l'élaboration d'un plan de sobriété énergétique, on le voit, c'est euh, sur cette diapo, c'est l'évolution du, du, du prix de l'énergie. Bon, là, vous avez l'évolution sur une dizaine d'années du prix de l'électricité. Euh, la, courbe, la courbe bleue représente euh, le, le prix, de de, on pourrait dire, pour simplifier, le prix de l'électron acheté par les fournisseurs euh, d'électricité sur le marché de gros, sachant que le le prix facturé aux clients est aussi composé d'autres paramètres, notamment la courbe rouge, qui est le, le tarif de l'électricité nucléaire historique, qu'on appelle l'AREN, et aussi d'autres. composé d'autres paramètres, comme le, le, le, le coût de, de la mise en service des centrales de pointe, ou, ou l'acheminement, etc. Donc, Ce que l'on voit quand même globalement, c'est que pour les entreprises, en 2022 par rapport à 2021, c'est une, une tendance lourde à la hausse hein, d'un facteur quasiment 5 à 7 en 2022 par rapport à 2021. On observe la même, euh, la, la même chose sur le gaz, hein, avec même des facteurs multiplicatifs qui peuvent aller jusqu'à 10, hein, de 5 à 10 en 2022 par rapport à 2021. On voit sur ce graphique les, également en 2022 les effets de la guerre en, en Ukraine et euh, de la fermeture du pipe Nord Stream 1. Euh, malgré une baisse, en fait, euh, malgré tout, une baisse qui a été euh, explicable en partie par la, la remise en service d'un certain nombre de tranches nucléaires. Euh, eh bien, euh, on a, on a quand même une tendance lourde, on le voit, hein, de 5 à 10, euh, qui est toujours explicable en fait par la, la guerre en Ukraine et puis euh, globalement par la l'inquiétude sur les, quant à la disponibilité aussi du parc du parc nucléaire. Alors cette inquiétude sur la disponibilité du parc nucléaire et aussi sur le risque de, de rupture d'approvisionnement en gaz naturel, c'est la deuxième motivation en faveur d'un du, plan de sobriété énergétique. Et c'est ce qu'a rappelé Elisabeth Borne donc le 29 août dernier, ce qui a conduit le gouvernement à fixer un objectif de court terme de 10% en termes de sobriété, de, de, de 10% de la consommation d'énergie en deux ans par rapport à 2019, alors, même si euh, on va constater probablement dans les mois qui viennent des, des solutions de crise mises en œuvre par certaines entreprises pour, pour anticiper de manière transitoire le, le risque de pénurie et sécuriser la production, il ne faut pas oublier quand même que l'objectif le, le, de que la réduction de la consommation énergétique s'inscrit. C'est un objectif de long terme qui, qui vise à, à la fin à atteindre la neutralité carbone et sortir aussi de notre, de notre dépendance aux énergies fossiles. Donc, Nicolas, peut-être je te laisse la parole sur la troisième motivation à l'élaboration d'un plan de sobriété énergétique, c'est-à-dire à savoir la lutte contre le, le réchauffement climatique. Oui, comme tu, comme, comme tu l'as dit, un premier, un premier objectif court terme à, à, à moins 10% euh, et, et un objectif à plus long terme. Euh, qui est euh, l'horizon 2050 lié à la lutte effectivement contre le réchauffement climatique? Alors, euh, pardon, le, le schéma est un peu petit, mais je vais vous le, vous le commenter. Je pense qu'il est un peu petit à, à, à l'écran. Euh, mais globalement, euh, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la, la stratégie nationale bas carbone avec la trajectoire pour, pour 2050. Euh, Aujourd'hui, euh, on va dire sur la, la, la ligne euh, qui est à 420 millions de tonnes. Euh, c'est le, le, les émissions de CO2 aujourd'hui euh, qu'on a au niveau euh, national. Euh, et l'objectif euh, pour 2050, c'est de descendre de 80% ces émissions de, de CO2 équivalent et de descendre à 80 millions de tonnes, euh, qui, avec euh, euh, la compensation en fait, depuis, euh, euh, de puits de, de carbone et d'absorption de, de, de, de, carbone, euh, nous permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est la, la vision long terme à, à 2050. Euh, et pour atteindre euh, cette diminution euh, de, de, de 80% des émissions de, de, de, de carbone au niveau national, je rappelle que la France ne pèse que 1% euh, des émissions euh, euh, on va dire, directes, euh, mais euh, bah, fait l'effort à, à la même échelle que l'Union européenne et que, euh, que les différents pays dans le cadre des accords de Paris. Mais néanmoins, euh, au niveau national, on est sur cette tendance de moins 80% des émissions de CO2. Pour atteindre ces moins 80%, à l'horizon 2050, il y a quatre piliers qui sont, qui sont définis. Les deux premiers piliers, c'est ceux dont on va parler en particulier aujourd'hui sur la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique pour réduire de 40% notre consommation d'ici 2050. Donc pour résumer, les moins 10 de 10% de, de consommation à 2024, c'est une première marche effectivement vers une logique beaucoup plus générale et à long terme de moins de 40% de notre consommation. Euh, pour atteindre les moins 80% d'émissions de CO2, il y a deux autres piliers sur lesquels euh, le, le, le, le, la stratégie s'appuie qui sont l'accélération des énergies renouvelables, la relance de la filière nucléaire et bien sûr euh, la diminution voire euh, l'arrêt la, la, total de la consommation de combustibles liquides fossiles. Donc le, ce sur quoi on va s'appuyer et ce qu'on va discuter aujourd'hui euh, va être essentiellement la sobriété énergétique et l'efficacité. Alors pourquoi ces deux piliers Pourquoi on parle d'un côté sobriété et d'un autre efficacité Je vais vous donner juste deux exemples pour bien, euh, pour, pour bien illustrer le sujet. Euh, on va dire que si je parle d'éclairage, la sobriété énergétique, ça va être d'éteindre la lumière quand on va sortir d'une des, des, euh, pièce, euh, l'efficacité énergétique, ça va être de mettre des LED pour que quand elle est allumée, elle, elle consomme le moins possible. Euh, même logique quand on parle, par exemple, d'une chaudière euh, qu'on va utiliser, euh, euh, par exemple, sur euh, des, des, des, un thermostat à 19 degrés euh, dans un bâtiment, euh, par contre, le, la partie, ça c'est la sobriété, l'efficacité, ça va être d'avoir une chaudière avec un haut rendement va permettre là aussi de jouer quand elle quand elle tourne euh, sur une réduction de la consommation. Donc voilà, voilà les, les, les trois facteurs principaux qui font que la sobriété énergétique euh, est devenue un sujet d'actualité de premier plan et que euh, le gouvernement euh, a, a, a fait... Euh, a publié notamment, a commencé déjà au mois de juin à parler de ce plan de sobriété énergétique et a publié de manière un peu plus officielle avec des un peu plus de détails le 6, le 6 octobre le plan de sobriété, le plan de sobriété énergétique. Alors je ne sais pas si on peut voir s'il y a quelques questions, Christelle, déjà ou pas. Il y a, Il y a en effet deux questions. Euh, une question de Frédéric qui nous demande si la réduction de 10% de la consommation, l'objectif de réduction, ne concerne que les zones de production, type bureau, logistique, ou concerne également la production Alors, l'objectif elle est, elle est, euh, de moins de 10%, il est national. Euh, euh, le, le, la logique générale, c'est une mobilisation... De, de tous les acteurs économiques, y compris des particuliers. Donc, elle ne touche pas que les bâtiments. Et on le verra tout à l'heure, effectivement, le, le, le, le plan de sobriété tel qu'il a été présenté. On a l'impression qu'il est orienté essentiellement bâtiment, mais non, l'idée générale, c'est mobilisation de, de, de, des entreprises, des propriétaires de bâtiments, des collectivités et de l'ensemble des acteurs de la société pour diminuer de 10%, quel que soit, j'aurais tendance à dire, l'usage. Par contre, on parle bien de gaz et d'électricité, même si à terme, les combustibles, liquides et le carburant, non, ce pas le sujet aujourd'hui, et aussi de l'actualité, mais on est bien en train de parler du gaz et de l'électricité, quels que soient leurs, leurs usages. Et je rajoute, puisqu'on parle un peu du plan de sobriété, que c'est une mobilisation volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour l'instant, en tout cas, de contraintes euh, par rapport à ces points-là, et qu'on est bien sur une démarche volontaire avec une logique du gouvernement qui est de, de mobiliser l'ensemble des acteurs pour diminuer de 10% à l'horizon 2024. Voilà. Et puis, Jérémy Nicolas nous demande si les pourcentages qu'on a annoncés via 2050 ont comme année de référence 2019. Oui, c'est enfin, toujours le cas. Alors, la stratégie nationale bas carbone, elle a, elle a démarré un petit peu avant. Mais moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, en tout cas, de, de, de, du, du, du moins 40 effectivement, et, et de, de ce qui est indiqué, on est bien sur des bases 2019. D'ailleurs, c'est la même chose pour le moins 10 à l'horizon 2024. C'est par rapport aux consommations de 2019. Euh, que, que, que c'est fixé, en tout cas que les, les messages officiels qu'on peut voir sur, le, sur le, le, le site du ministère notamment, puisqu'on ne voit pas beaucoup, euh, tout le monde dit moins de 10% en 2024, mais ne donne pas la référence, mais la consommation de référence est bien de 2019 dans les quelques documents officiels qu'on que, qu peut voir. Merci Nicolas. Peut-être une dernière question qu'on va prendre, celle de Cécile. Euh, quel est le, le créneau temporel pour ces 10% Est-ce que c'est uniquement hiver c'est-à-dire de décembre à mars ou est-ce que c'est annuel euh, je, je pense qu'on est vraiment sur une logique. Là aussi, il faut se mettre sur la logique euh, générale en disant que c'est une première marche. Le moins 10%, il est aujourd'hui dans une logique, euh, pas juste pendant l'hiver, mais moins 10 euh, de 10% à l'échelle de la consommation annuelle, quoi, entre guillemets. Hein, donc c'est une vision euh, annuelle du, euh, du sujet. Il faut effectivement passer l'hiver. Il est probable qu'il y ait. Euh, euh, des incitations pour notamment euh, euh, des, des effacements en jour de pointe, c'est-à-dire que pour les, les périodes euh, dans lesquelles on a une demande de consommation forte, on est euh, éventuellement des choses qui vont se préciser sur euh, la diminution de consommation à ce moment-là, mais pour l'instant, il n'y a rien de, de, de, de précis euh, indiqué sur ce point-là. Voilà. Merci, Oui, sur Eric qui dit, est-ce qu'on parle de début ou de fin 2024 je pense qu'au final, euh, euh, enfin, je n'ai pas vu, Fabrice, tu me dis, euh, ou l'audit Non, effectivement. Non, mais, je... mais on n'est pas dans cette précision-là, parce qu'il faut bien non. comprendre, qu'on est dans une logique globale de, de, de, de, de descente, entre guillemets, de diminution de la consommation oui. d'énergie, sans qu'il ait vraiment été défini, euh, ces début 2024 ou c'est fin 2024. Euh, je pense que l'idée générale, en tout cas, euh, c'est d'atteindre ces, ces 10% en 2024, euh, de toute façon, une fois de plus, on n'est pas dans la contrainte. Donc, euh, euh, on est vraiment dans une logique et une mobilisation pour pouvoir les atteindre dans les meilleurs délais. Parfait, je propose qu'on poursuive puisqu'on va aborder un, un, un sondage. Alors, justement, euh, pour vous faire participer, être en interaction avec vous, euh, on vous pose la question où en êtes-vous de la réalisation de votre plan de sobriété Donc, euh, vous pouvez aller donc dans le menu sondage. Certains l'ont déjà commencé euh, à répondre. Euh, pour euh, nous dire où vous en êtes de ce plan de sobriété. Et puis pendant ce temps, on peut peut-être aborder, euh, ben, on a répondu à Eric, hein, qui nous demandait si on parlait de début ou de fin 2024 comme, euh, comme référence. Alors, le sondage, donc, euh, vous cliquez donc, sur la réponse qui correspond à votre situation et puis ensuite sur euh, soumettre, euh, soumettre le vote. Voilà, je vois les pourcentages qui bougent, on se donne euh, encore quelques, quelques secondes. Alors, la réponse qui domine, euh, elle est pour quasiment 60% d'entre vous, vous avez amorcé votre plan de sobriété. Euh, pour 35%, euh, vous ne l'avez pas encore commencé. Et ce plan de sobriété est aujourd'hui finalisé pour 6% d'entre vous. Ben, bravo pour les 6%. <rire> euh, et, et comme on va le voir tout à l'heure, effectivement, même si on parle de sobriété aujourd'hui, euh, la, la, la logique, de, de, de réduction de consommation et de performance énergétique n'est pas totalement nouvelle. Donc, je ne suis pas étonné que euh, certains d'entre vous soient, soient déjà euh, bien engagés, si ce n'est ont déjà une vision assez claire de ce qu'ils comptent faire euh, dans, les, euh, dans, les, dans les mois à venir. Euh, alors, puisqu'on parlait du, du, du plan de sobriété, je vais, je vais donner quelques, quelques détails. Euh, donc, le, le, le, effectivement, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, objectif, Nicolas semble avoir un, un souci de réseau. Si tu veux prendre la suite, Fabrice En fait, ce qu'elle nous présenter Nicolas, c'est un extrait du oui. dossier de presse du, du c'est Un extrait du, du dossier de presse, en fait, qui montre, euh, qui montre les. À gauche, en fait, vous avez euh, les actions sur en fait, les, les, les 50 TWh d'économie qui ont été. Euh, euh, qui ont été proposées qui proposés par le euh, et visés par le gouvernement. En fait, les actions, les quatre-cinq premières actions permettent de répondre à cet objectif euh, de, de baisse de 10% de la de la consommation d'énergie. Euh, en gaz et plus électricité, on est à peu près un peu au delà de 500 TWh, Mais donc les 50 TWh, voilà, si on si on prend la, la consigne, les consignes de température, euh, la gestion intelligente des bâtiments. Euh, les, les, la mise en place de thermostats et, et tous les éco-gestes, on va arriver à, cette, à, cette, à cet objectif. Et donc les digestes gestes ont été déclinés dans le, dans le dossier de presse par secteur. Alors là, on a mis le secteur des entreprises. Euh, il, y a, il y a une checklist de dix de gestes qui permettent de, euh, donc de contribuer, de faire des économies d'énergie euh, et de, de contribuer à atteindre cet objectif de, de 10%. Donc, euh, après, en termes de levier d'action pour les entreprises, mais c'est ce qu'on va détailler euh, un peu plus euh, dans, dans, dans la suite, hein. euh, on va donc euh, exposer le, le, les leviers d'action en trois étapes, parce qu'en fait, c'est bien, bien ces, ces trois étapes qui constituent la, euh, le, le corps de la réalisation d'une étude ou d'un audit énergétique hein, sur un site. Donc, bon, plutôt que de détailler cette diapo, je, je vais plutôt rentrer tout de suite dans le, dans, dans le détail de chacune des étapes pour vous présenter en quoi, en fait, elle consiste, le but étant d'arriver à la fin à la mise en œuvre des, des actions, évidemment. Alors, on a peut-être une question, je ne sais pas si Elodie veut y répondre euh... Est-ce que le fait de réduire les surfaces de son parc immobilier impliquant une baisse du coût des consommations sera considéré et pris en compte comme démarche s'inscrivant dans le cadre de l'efficacité énergétique et donc dans les 10% demandés dans un premier temps C'est peut-être une question un petit peu difficile, mais intéressante. Oui. C'est une question intéressante. Je pense que c'est un moyen pour, enfin la, la rationalisation des, des surfaces euh, occupé est une est une piste et un oui. levier d'action pour pour diminuer sa consommation énergétique et je pense qu'elle est tout à fait euh, qu'elle est tout à fait pertinente enfin, voilà je... bien sûr et ça fait partie aussi des d'ailleurs des, des constats que l'on peut faire lors, lorsque lors de nos audits. quoi c'est à dire que certains certains bâtiments sont parfois euh, très peu utilisés et puis euh, et pour autant le, le chauffage est, est maintenu euh, en continu donc euh, effectivement ça peut être une des des leviers d'action très intéressants. Oui. Merci, Pardon Fabrice. à tous. Pardon Fabrice, j'ai un petit problème technique. Je suppose ouais. qu'on a pris le relais. Oui. Tout à fait. Donc, Fabrice vient de présenter le, la structure autour des trois grandes étapes. Hein. L'étape 1, réaliser ou mettre à jour votre état des lieux. L'étape 2, établir un plan de sobriété. Et l'étape 3, mettre en œuvre et évaluer l'efficacité des actions engagées. Alors, bon, si on rentre dans le détail maintenant des, des différentes étapes. Oula, je vais un peu vite. Donc là, comme l'a dit Nicolas, effectivement, vous êtes, enfin, les entreprises n'ont pas en général attendu, elles euh, ne partent pas de zéro, elles ont, elles ont déjà réfléchi au sujet de la sobriété énergétique et, et aussi au sujet de l'effacement des combustibles fossiles. Euh, certes, certes, certaines entreprises ont déjà réalisé des audits, ont déjà mis en œuvre des actions d'amélioration de, de la performance. Euh, elles l'ont fait euh, via des études, via des diagnostics, des audits ciblés sur tel ou tel usage. Alors, dans tous les cas, effectivement, le point de départ, c'est de réaliser un, un état des lieux qui consiste à, à savoir, à identifier quels sont les usages énergétiques significatifs de façon à établir un plan d'action qui soit après le plus pertinent possible euh, en fonction évidemment de la part de chacun des usages dans la consommation globale. Ça, alors, ça passe en général enfin, nécessairement par la quantification donc de tous les flux euh, et les aff les, la, leur affectation à tous les usages, que ce soit la production de, de, de, de chaleur, les procédés, l'air comprimé, la vapeur. Euh, donc, l'idée, c'est que le plan d'action doit euh, soit ciblé sur les usages les plus évidemment les plus consommateurs. C'est bien ça l'objectif. Alors, ce qu'on va voir par la suite et qui va être assez parlant. Euh, en lien avec ce qu'on a vu au début sur l'augmentation du, du prix de l'énergie, c'est que les, la hiérarchie des actions, elle doit aujourd'hui quand même être repensée au regard de, de l'évolution de ces prix de, de l'énergie. Euh, et vous allez voir que les, les, les temps de retour sur investissement peuvent être notablement modifiés. Alors, donc, ce, ce tout d'abord, il s'agit donc d'identifier les, les usages énergétiques significatifs, c'est-à-dire ceux qui représentent une part importante de la consommation énergétique, d'une part, et puis qui offrent... Euh, D'autre part, un fort potentiel d'amélioration de la performance énergétique. Le plus souvent, c'est ce que vous voyez sur ces, ces camemberts là, qui sont extraits de, de, de rapports d'audit que l'on a pu réaliser. Ça se fait par la mesure. Hein, et qui, qui euh, C'est ce qui permet d'obtenir euh, une, une répartition la plus fiable possible. Dans un, dans un deuxième temps, en fait, l'analyse. Des données, de ces données, ça consiste à établir des indicateurs de performance énergétique. Euh, le plus souvent, ce sont des consommations spécifiques. Euh, et, euh, et ça conduit aussi à, à décider d'orienter de, de euh, le, le diagnostic vers tel ou tel vecteur énergétique et, et d'aller vers quelque chose de, de ciblé. Alors, à, à titre d'exemple, voilà ce qui peut être analysé. Je vais... Passer assez rapidement sur cette diapo parce qu'on va rentrer dans le détail de deux, de deux exemples juste après. Mais voilà ce qui peut être analysé de manière ciblée en fonction de l'état des lieux justement qu'on a réalisé au préalable et de cette, de cette répartition des flux énergétiques. Alors, peut-être un sondage avant, avant d'aller plus loin, Christelle oui, on va activer une deuxième question dans le, dans le menu sondage pour savoir si vous avez déjà réalisé un audit énergétique. Donc on vous laisse le temps de, de répondre. Merci à vous. Pendant, un instant, ouais, pendant ce temps, Christelle, je, je vais, je vais, euh, Frédéric a, a demandé si on pouvait lui transmettre le, le dossier de presse. Euh, je vais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez éventuellement euh, euh, voilà, y accéder. Vous aurez euh, euh, les, les éléments sur le dossier de presse que j'ai essayé de commenter tout à l'heure <rire> et, et les fiches euh, avec les gestes que vous trouverez et que je mets tout de suite dans le chat. Alors, on a une tendance hein, qui ressort au niveau de l'audit énergétique. Euh, allez, 39% d'entre vous n'ont pas réalisé d'audit énergétique. Donc, c'est la plus grosse proportion d'entre vous. Ensuite, pour 32%, vous avez déjà réalisé l'audit énergétique réglementaire, donc qui s'applique pour les grandes entreprises. Et 24% d'entre vous ont déjà réalisé un audit énergétique volontaire. Donc, l'essentiel des réponses, c'est non pour la réalisation, à ce jour, d'un audit énergétique. Ok. Alors, l'étape 2... Peut de... en... Ouais, peut-être un mot juste sur les, les, les audits énergétiques... Euh, sur, euh, sur ce point là donc effectivement euh, euh, tout dépend de la, la taille des entreprises qui sont autour de l'écran mais euh, celles qui sont de plus de 250 euh, ont, ont normalement un audit réglementaire qui, est, qui a dû être réalisé au moins euh, depuis euh, 2015 euh, donc effectivement euh, ces audits énergétiques, euh, bah, il ne faut pas les mettre à la poubelle, ils sont intéressants euh, euh, soit ils ont déjà fait l'objet d'action soit euh, ils n'en ils ont pas pas fait et c'est le moment ou jamais, en tout cas, de les réactualiser. C'est l'idée générale. Par contre, effectivement, les entreprises qui, qui n'étaient pas visées, qui ont moins de 250 salariés ou qui, en tout cas, ne correspondent pas aux, aux différents aux différents critères de l'obligation de l'audit énergétique réglementaire, paraît logique si vous n'avez pas encore abordé le sujet que, que le, un diagnostic ou un plan ou un audit énergétique n'ait pas encore été fait. Donc, euh, les résultats du sondage euh, euh, ne veulent pas dire grand-chose quand on n'a pas la taille de chacune des, de, de, des entreprises, bien sûr. Pardon Fabrice, je te laisse. Okay. La non, non, je t'en prie. Euh, à l'issue de, de l'étape 1 de l'état des lieux, donc effectivement, il s'agit de, de passer à l'étape d'établissement d'un plan de sobriété structuré et priorisé, hein, c'est et prioriser en fonction aussi, des, évidemment, des temps de retour sur investissement. Donc, ce qu'on va présenter maintenant, c'est quelques exemples à la fois de préconisation et de, de diagnostics ciblés qui ont pu être, euh, qui ont pu être ciblés donc, sur certains vecteurs énergétiques. Ça permettra d'illustrer un peu le propos et de montrer surtout l'influence du paramètre prix de l'énergie euh, sur le temps de retour sur investissement. Alors, le premier... Euh, le premier exemple, c'est un qui est extrait d'un audit énergétique qu'on avait réalisé en 2021. C'est un exemple qui concerne un établissement de tertiaire composé de plusieurs bâtiments. Euh, on, a fait donc, on a extrait un certain nombre de, parmi les préconisations qu'on a faites, on en a extrait quatre ici. L'isolation euh, intérieure, le remplacement de, de menuiserie simple vitrage, euh, la mise en place de robinets thermostatiques ou la mise en place d'éclairage de, de, LED. Euh, en fait, le, ce qui est surtout notable dans ce tableau, c'est euh, le temps de retour brut, le temps de retour, retour brut pardon, sur investissement qui, qui se définit comme le, le rapport entre l'investissement et l'économie euh, financière euh, générée par, par l'action, peut, euh, peut être euh, notablement réduit avec les, les prix de l'énergie si on les indexe à 5% par an ou à 15% par an. Vous voyez qu'on peut passer de 22 ans à 13 ans pour la mise en place, pour l'isolation intérieure, là, dans certains cas, ou de, de, de 4 ans à 3 ans pour la mise en place de robinets thermostatiques. Donc, ouais, Fabrice, pour que tout le monde peut-être comprenne l'indexation, ouais. être sûr que tout le monde ait l'info, si tu peux donner la… Alors, le, le temps de retour brut, ben, là, là, quand vous voyez 40, c'est tout simplement la, le ratio, le rapport entre l'investissement et l'économie euh, réelle avec euh, un prix de l'énergie à l'instant où on au moment où on a fait l'audit. Et après, si on indexe, si on actualise le coût de l'énergie à 5% par an, euh, eh bien, on a, on, évidemment, ce, ce temps de retour diminue, à 20, il va diminuer, puisqu'on puisqu va avoir chaque fois un, un, un gain qui va, être, qui va être supérieur. Donc, euh, il passe à 22 ans si on l'actualise à 5%, mais si on l'actualise à 15, il passe à 13 ans, le temps de retour. Donc, ça, ça veut dire qu'on récupère L'investissement euh, beaucoup plus rapidement. Que, et, et, et donc, c'est plutôt, plutôt, euh, plutôt ces, ces valeurs-là qu'on a euh, au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le, le point. Euh, alors, ce qui ressort aussi, c'est que dans tous les cas, en fait, c est, c est, par rapport au sondage qu'on vient de réaliser, c'est que si vous avez réalisé un audit énergétique il y a deux, deux ans, trois ans, quatre ans, voilà, c'est intéressant quand même de remettre à jour. C'est temps de retour, mais on va en avoir d'autres exemples un peu encore parlant aussi par la suite. Donc, le, ça, c'est un exemple tertiaire. Il y a un exemple industrie aussi, juste pour s'en détailler les, forcément les, les actions. Il y a, en fait, il y avait parmi la, la liste de préconisations qu'on avait fait dans cette audite, il y en avait une sur l'air comprimée, une sur le process et une sur la vapeur. En fait, c'est surtout pour vous pour montrer ici que les, même en industrie, Là, c'est un audit qui a été réalisé en 2020. Euh, même en industrie, on peut avoir des temps de retour, de retour euh, relativement courts euh, pour certaines actions, euh, même avec des prix donc, qui étaient ceux de l'énergie, euh, du, du gaz, naturel en, en l'occurrence, le prix de 2020. dirais même, surtout en industrie. Euh, surtout en industrie. On trouve des temps de retour très plus rapides oui. que dans le bâtiment la plupart du temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Fabrice, je me permets de t'interrompre. Nous avons une question de Cécile qui nous demande comment calculer le temps de retour. Je trouve que c'est intéressant de la traiter maintenant pour euh, peut-être tout le monde. Alors, là, tel qu'il est, euh, est calculé en, en, en divisant le, coût de le, le montant de l'investissement par le gain, euh, donc là il faut euh, par le gain euh, annuel qui est, euh, qui est généré par l'action euh, qui, qui, qui, euh, qui est projetée c'est-à-dire que vous avez un gain qui est, euh, quand on préconise une action, il y a un gain qui est attendu en kilowattheure, et au coût de l'énergie, au moment où on a fait l'audit, on valorise ce gain en kilowattheure en euros, et en, en euros par an, on va dire, et en divisant donc, le montant de l'investissement par cette économie financière annuelle, on trouve un nombre d'années. Un nombre d'années qui, qui euh, évidemment, euh, si on ne fait pas varier le prix de l'énergie, il est, il peut être élevé. C'est le cas là, vous voyez pour l'isolation intérieure à 40 ans. Si on ne fait pas varier le prix de l'énergie, mais si on le fait varier à 5 par an ou à 15 par an, bah c'est, on réduit notablement le, le temps de retour. Merci Fabrice. Je propose qu'on poursuive. Il y a d'autres questions, mais qu'on va ouais. traiter dans la suite de la présentation. Donc, on les prendra un petit peu plus tard. Donc là, on est rentré dans, un peu plus dans le détail de deux diagnostics ciblés. Donc l'un sur l'air comprimé pour concrétiser un peu la, le propos et, euh, et en fait présenter un exemple d'un diagnostic ciblé sur l'air comprimé qu'on a, qu a, ah là là, qu a réalisé il y a trois ans euh, chez un industriel qui a depuis lors euh, engagé, euh, faire réaliser certaines des actions qui avaient été préconisées. En fait, le contexte à la base de la demande de l'entreprise était, était celui de, de, de valider les comptages en place sur l'air comprimé, qui étaient assez nombreux, et de façon à réfléchir à, à optimiser la régulation sur l'engagement des compresseurs d'air. Et donc, on a fait une campagne de mesure sur l'air comprimé qui a permis de répondre à cette demande, mais aussi et surtout de caractériser la performance des, des, des compresseurs qui produisait l'air comprimé, et ça a permis notamment de, de caractériser qu'il y avait sur les trois compresseurs un compresseur qui était, qui était moins performant largement que les autres, et paradoxalement, c'était celui qui était le plus engagé. Donc, on, ça, ça, ça, ça a été une conclusion tout à fait intéressante. Par ailleurs, on a fait une, une campagne de mesure sur l'énergie sur, sur que l'on pouvait récupérer sur l'eau de refroidissement des compresseurs, pour, pour la, la encore quantifier la l'énergie récupérable, et euh, on a fait aussi une évaluation du taux de fuite à partir de, de l'observation de la quantité d'énergie d'air comprimé pardon, consommé euh, en période d'arrêt total de l'usine. On a estimé ce taux de fuite à, à, à 19%, et donc c'est ce que vous voyez dans la première ligne du tableau, on a proposé euh, en première action euh, immédiate, hein, je veux dire à, à, à temps de retour immédiat, au, au, au coût de la campagne évidemment de détection de fuite près quand même, hein, de réduire ce taux de fuite à 12%, euh, et d'autre part, d'arrêter euh, l'alimentation en air comprimé des zones euh, et des équipements qui n'étaient pas, euh, pas qui ne fonctionnaient pas le week-end. Donc ça, c'est une première action de, de court terme hein, qui a pu être euh, engagée euh, et, et attendre retour immédiat. Après, il y avait d'autres actions de moyen terme, euh, et notamment euh, suite à la, la première et consistant à remplacer le compresseur qui a été caractérisé comme étant le moins performant à partir de la campagne de mesure, hein, de, à partir des consommations spécifiques, euh, de la mesure de, de la consommation d'électricité et de la production d'air comprimé de chaque compresseur. Donc, on a, on a caractérisé qu'il y en avait euh, un qui était moins performant que les autres. Et donc, c'est celui-là qu'on a proposé et qui a été remplacé depuis. Hein. Euh, donc, ce, ce qui est surtout important à souligner dans ce tableau, c'est la, la baisse significative des temps de retour euh, qui, là, passe de, de 5,6 ans. Alors, là, là, les simulations que vous avez en gras, c'est la simulation avec un coulé d'électricité qui serait multiplié par 3 par exemple. Donc évidemment on voit que le temps de retour brut est, est divisé par 3 évidemment dans ce cas-là. Et puis dans le cas plus complexe où on a de la récupération d'énergie sur le refroidissement qui là occasionne, enfin, entraîne une économie de gaz naturel mais une surconsommation électrique puisque dans, le, dans, le, dans la proposition d'action c'était la, la mise en place de pompe à chaleur pour pour alimenter des, des batteries chaudes de centrales de traitement d'air, ben malgré ça, en, en faisant une simulation sur un coût de l'électricité multiplié par 3 et un coût du gaz multiplié par 5, même si l'investissement est multiplié par 2, ben on, a, on a un temps de retour qui passe de 7 ans et demi à, à moins de 2 ans. Donc Là encore, on voit que, que, que les temps de retour, il faut, il faut, faut revoir à, à la, au regard des, des nouveaux prix de l'énergie ces, ces temps de retour. Un autre exemple de euh, diagnostic. C'est une question à laquelle on va répondre tout de suite. C'était euh, une question qui était de comment a été refroidi le compresseur. Alors, sans, sans y passer, euh, est-ce que tu le sais C'était euh, oui, euh, euh, à eau, c'était par, par un circuit d'eau de refroidissement qui a été instrumenté pour, euh, de mémoire, alors il faudrait se replonger dans le rapport, mais de mémoire, mais non, mais comme ça juste pour Arnaud qui posait la question. Ouais, c'était qui a été instrumenté pour euh, avec, en, en, en évaluant le, dé, le débit et les températures euh, pour, pour évaluer l'énergie potentiellement récupérable. De mémoire, c'était ça. Merci. Sur, sur la partie euh, vapeur, euh, on a alors là le contexte, on a des actions de, de court terme. Non, en fait, la demande là pour le coup, un, ça c'est un diagnostic qui a été réalisé cette année et la, la demande était plutôt euh, l'objectif c'était d'analyser euh, et d'évaluer les différentes solutions d'investissement. Euh, en vue de réduire donc, évidemment, la consommation d'énergie liée à la production de vapeur. Et c'est surtout, surtout que le constat euh, qui a été mis en évidence pour le diagnostic, c'était celui d'un surdimensionnement en fait, de la production euh, et de, de la chaudière existante par rapport à, aux besoins actuels de, de, de, de l'usine qui avait évolué. Euh, et donc, deux, deux possibilités, deux, deux solutions possibles, soit le remplacement uniquement du brûleur de la chaudière pour avoir un brûleur disons micro qui permet d'avoir une plus grande plage de, de variation de charge, soit carrément le remplacement de l'ensemble chaudière plus brûleur. Donc on a là aussi, on a eu, il y a toujours une action qui a été proposée à temps de retour immédiat. La première, ça a été le, le, de réduire le taux de purge de la chaudière parce qu'en fait, compte tenu du, la, du traitement d'eau qui était relativement performant, on a évalué que le, le taux de purge était un peu, un peu élevé. Donc ça, c'est temps de retour immédiat, pas d'investissement. Euh, en revanche, évidemment, on a proposé d'installer une nouvelle chaudière plus adaptée, euh, avec, donc moins puissante, adaptée aux besoins actuels du site. Et là, on voit euh, que les temps de retour euh, sont, euh, sont réduits, même sans, sans parler de simulation avec un, un coût du gaz, euh, voire un investissement multiplié par deux. Mais on a des temps de retour qui peuvent, qui, qui peuvent être très très courts. Donc ça, c'est... C'est important et c'est vraiment le message qu'on qu voulait faire passer, c'est qu'aujourd'hui, euh, que soit les, enfin, si vous avez déjà fait des, des audits ou des diagnostics, euh, bah c'est vraiment important de remettre, euh, remettre un peu à place ces, ces temps de retour euh, au regard des prix de, de l'énergie actuelle. Alors, quand on parle de, de priorisation des, des actions, euh, il ne faut pas oublier qu'il qu existe un certain nombre de dispositifs de financement alors, le premier, euh, c'est celui, c'est le financement aux, aux audits, justement, et aux études. Alors, aux audits euh, non obligatoires hein, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Également, la, les, les aides ADEME euh, visent à, à, à subventionner aussi les études de faisabilité. Donc, ça, c'est le premier, le premier financement des, des audits ou études de faisabilité par l'ADEME. J'en profite, pardon Fabrice, pour répondre à Mélie qui demandait si… Euh, un élargissement du périmètre des entités concernées par l'audit énergétique réglementaire était en projet au regard du contexte actuel. Pas à notre connaissance, et, et on a le sentiment, même s'il y a quelques textes, euh, mais plutôt techniques, sur les chaudières ou sur les clims qui pourraient apparaître avec voilà, un peu plus de, de, de régulation à venir dans les cinq ans, sur l'audit énergétique, on est plutôt sur du volontaire, on le voit par les financements là, euh, et, et, et le gouvernement, en tout cas aujourd'hui, est vraiment dans une logique de mobiliser les entreprises plutôt que de, le, de les forcer, euh, entre guillemets, par de la contrainte réglementaire. Avec justement... il, y a quand même, il y a quand même un projet de directive européenne, euh, mais euh, bon, voilà, ça, ça sera du plus long terme, je pense. Ouais. En tout cas, pas sur les, sur être... les deux ans à venir, s'il y a une directive qui sort, elle sera applicable dans trois ans en droit français Voilà. Donc ça va voilà. un peu de temps. Mais en effet, euh, il y a des réflexions au niveau européen pour revoir un peu les, les, le périmètre. De, de, mais ça, ça sera dans, un deuxième, euh, oui, dans une deuxième phase de plus long terme. Plutôt qu'un élargissement, pour donner quelques détails pour qu'on passe à mmh. la suite, euh, ça serait plutôt une... une... Ah. Je crois qu'on a perdu Nicolas. Une Après, je suis permis. revenu, ça y est, je suis revenu. Je, je, je, disais, ouais, je, je disais que l'indicateur le, le, enfin, d'assujettissement serait plutôt la consommation d'énergie plutôt que l'effectif ou euh, euh, le, le, le, le, le chiffre d'affaires, ce qui paraît plutôt logique si on veut Tout parler de réduction de consommation d'énergie. Donc, ce qui, ce qui est dans les, dans les tuyaux, c'est ça, en fait. C'est ça, exactement. C'est l'indicateur. Pardon, Fabrice, je te laisse continuer. Non, non, non c'est précision. Là. Importante, effectivement. Et alors, dans le autre dispositif, donc, de, de, de, là, pour, pour le coup, de financement des investissements, que vous connaissez euh, euh, certainement, c'est le, le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, pour rappel, c'est un, un dispositif qui oblige les fournisseurs d'énergie à, à faire réaliser des économies d'énergie à leurs clients, hein, donc que ce soit des, des, les ménages, les, les collectivités ou les entreprises. Euh, ces, ces économies sont matérialisées par des C2E, ce qu'on appelle des certificats. Hein, qui sont, alors il y a aussi d'autres acteurs que les fournisseurs d'énergie qui sont non obligés, euh, qui sont les, les collectivités territoriales ou les bailleurs sociaux, qui peuvent également obtenir des certificats. Euh, donc ces, ces acteurs euh, obligés et non obligés font des demandes de certificats auprès du ministère en charge de l'énergie qui, qui les délivre sur la base de, de la preuve de la réalisation, après réalisation des travaux. Donc ces certificats, en fait l'objectif c'est que ce soit, puisqu'ils ils ont une valeur financière, c'est qu'ils soient incitatifs à la réalisation d'actions et bon, ça, force est de constater que ça fonctionne hein, depuis, depuis maintenant plusieurs années. Alors, pour faciliter le montage, en fait, de, de, des actions, de, il y a eu, euh, il y a des fiches, ce qu'on appelle des fiches d'opérations standardisées, qui, euh, qui ont été élaborées. En fait, ces fiches, ce sont des fiches qui correspondent aux actions les plus euh, les plus couramment euh, ré, réalisées, et pour lesquelles, en fait, il y a une valeur euh, forfaitaire de, de, de certificats qui a été établie. Euh, et ce que l'on voit sur cette diapo, c'est parmi les plus de 200 fiches qui, qui existent et qui concernent les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de résidentiel, tertiaire, transport, eh bien, il y a, il y a, ça, ce sont les cinq fiches les plus d'opérations standardisées les plus utilisées depuis, depuis 2015. Et on a aussi un, dispositif, un autre dispositif pour financer les investissements, c'est le dispositif de, de l'ADEME Décarbe Flash. Qui est destiné à favoriser le, le déploiement rapide de la décarbonation de l'industrie. Euh, on l'a vu, c'est un des piliers, un des quatre piliers de la stratégie nationale bas carbone. Hein. Donc, euh, ce, ce dispositif euh, euh, s'adresse on le voit aux sites industriels de moins de 500 salariés qui ont fait réaliser une étude de dimensionnement et euh, des devis. Euh, en vue d'un investissement, alors que ce soit un investissement euh, qui concourt à réduire la consommation d'énergie fossile, à valoriser la chaleur fatale ou bien à, à améliorer le rendement d'équipements existants également. En fait, il y a, au total, il y a six blocs d'actions éligibles. Euh, le montant des investissements doit être euh, compris entre 100, 100 000 euros et 3 millions d'euros. Et euh, le financement est cumulable avec les C2E et couvre 100% de l'investissement. Donc ça c'est aussi un, un, point, un point important dans la priorisation évidemment des, des actions euh, dans l'établissement du, du plan d'action. Alors dernière étape de la démarche, c'est la, la plus importante en fait, c'est la mise en œuvre des actions du plan de, du, du plan de sobriété pardon euh, et c'est la concrétisation des deux étapes précédentes. Donc c'est on a vu qu'il y avait des actions immédiates hein, qui, qui sont engagées parce qu'elles ont un temps de retour qui peut être très court. Et puis, il y a des actions aussi qui sont plus de plus long terme euh, parce qu'il faut consulter des fournisseurs, il faut peut-être engager des, des études spécifiques. En tout cas, une des clés de la réussite de, de la mise en œuvre d'une action d'amélioration de, de, de la performance énergétique, c'est la, la quantification de l'économie réellement euh, engendrée. C'est cette valeur vraiment qui va qui va contribuer à, à convaincre, euh, d'engager de nouvelles et d'enclencher de nouvelles actions. Alors, ce qu'on a voulu mettre ici, c'est euh, puisque l'objectif c'est quand même à, à la fin d'arriver à mesurer et piloter en temps réel ces, ces consommations, euh, c'est quelles sont quelques recommandations. Tout d'abord, d'identifier les facteurs qui ont une influence sur la performance énergétique. Euh, dans un deuxième temps, ben mettre en œuvre les sous-comptages euh, qui, qui, de, de, qui vont me permettre de, de, de suivre et de piloter. Et puis, et puis euh, avant, euh, avant de travaux, travaux c'est important d'établir une situation de référence sur la base justement des sous-comptages euh, et, et aussi des facteurs d'influence euh, influence sur la performance énergétique. Donc, cette situation de référence va permettre, dans un quatrième temps, euh, et enfin, après travaux, ce qui est important aussi, euh, et, et évidemment, c'est de quantifier l'économie réelle via une vraie mise en service et des, des essais de performance. Et c'est ça qui est vraiment euh, euh, l'objectif. Le but étant, à la fin, de pérenniser les, la démarche euh, par le suivi et le pilotage des consommations, ce qui peut conduire aussi certaines entreprises à, à mettre en place un système euh, de management de l'énergie. Euh, je te laisse peut-être la la parole ouais, Nicolas, ouais, ouais. sur Merci, le Fabrice, sujet. Ouais. pour pour finir sur ce sur ce sur ce sujet et parler euh, effectivement en, allez, en trois minutes de, de, de, de tu... 50 000. il y a eu quelques questions sur le sur le sujet euh, globalement le système de management de l'énergie euh, effectivement un, un outil euh, comme euh, les autres systèmes de management qui peuvent s'appliquer à la qualité, euh, à l'environnement, euh, à la santé-sécurité et par exemple, euh, avec une, une structure euh, qui, est, euh, qui est la même que tous les systèmes de management, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, la logique générale étant euh, une amélioration continue de la performance énergétique, et ce système de management, comme la plupart, comprend en fait euh, euh, des étapes. Alors, les numéros que vous avez sont finalement les numéros de chapitre de, de, de, de la norme. Mais pour comprendre la logique générale, en vous l'expliquant en quelques mots, euh, le, le, la démarche d'un système de management de l'énergie, euh, c'est euh, premièrement de… de de bien comprendre et identifier le contexte avec les enjeux internes et externes, euh, donc pour, pour voir un petit peu pourquoi on, on, on fait cette démarche, et puis les différents besoins et attentes des parties intéressées, y compris par exemple les exigences réglementaires qui peuvent s'appliquer. À partir de là, on définit un domaine d'application du système de management d'énergie, qui peut être sur un site, qui peut être sur du multi-site, qui peut être sur, euh, voilà, sur une partie, euh, euh, tout ou partie de l'activité. Et à partir de là, on a euh, un une, une, une politique, c'est le leadership. Ce qu'on appelle le leadership, c'est en gros, euh, bah, il faut qu'il y ait un patron qui signe une politique énergétique et qui s'engage, qui engage l'entreprise, par exemple, ou l'organisme euh, dans euh, euh, l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la performance énergétique. Et il faut qu'il y ait euh, une organisation en place avec euh, la plupart du temps un responsable du management de l'énergie euh, qui soit fixé et des responsabilités des autorités qui soient définies. Euh, une fois que ce, ce, ce leadership et cette organisation est mise en place, on est dans une logique de... De, de, ben pour tous les gens qui connaissent la qualité de la route des du, du PDCA, hein, du Plan Do Check Act, dans lequel on va ben finalement reprendre des, des éléments de bon sens dont on vous a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on euh, va faire une revue énergétique pour voir quels sont les usages énergétiques euh, euh, définis, où passent les consommations, quels sont les indicateurs de performance énergétique, et à partir d'une situation énergétique de référence, se définir les actions qu'on compte faire pour, améliorer la performance énergétique. C'est ce qu'on appelle la planification. Voilà. À partir du moment où on a défini où on voulait aller par la planification, en définissant des objectifs, on passe au doux, qui est euh, euh, de mettre en place euh, les ressources, la formation, les compétences, la communication euh, qu'on va avoir au sein de, de, de, de l'entreprise et toute la planification des activités opérationnelles, c'est-à-dire les consignes, les éléments, les procédures, euh, qui vont faire que euh, votre, votre usine, vos activités euh, vont, vont bien prendre en compte l'énergie au sein des activités opérationnelles de tous les jours. Euh, derrière ces activités opérationnelles, il y a tout ce qui est conception des installations, il y a tout ce qui est achat, qu'il va falloir maîtriser du point de vue de l'énergie. Ça, c'est le doux. Euh, on a le check, euh, qui est euh, tout ce qui est autour de la surveillance, là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on a les indicateurs, il va falloir euh, surveiller, c'était la slide d'avant euh, dont a parlé euh, Fabrice. Euh, et puis tout ce qui peut être audit interne euh, et revue, de management pour voir si on a bien atteint les objectifs qu'on s'est qu pu fixer, qu'on a pu se fixer. L'amélioration voilà. étant abordée par tout ce qui peut être non-conformité, action corrective, amélioration continue pour faire tourner la boucle. Voilà. Donc, euh, euh, tous ces éléments dans une ISO 50001 sont assez complètes. Bien sûr, il peut y avoir de la certification. L'ISO 50001 peut être aussi utilisé, en tout cas, dans ses bonnes feuilles et dans les points importants. Et on a vu que finalement, on vous a déjà donné dans le... le, le, le le, le, les slides précédentes, les, les diapositives précédentes, des éléments qui sont indispensables d'une démarche de management de l'énergie. Alors, on n'a pas besoin d'être ISO 50001, bien sûr, pour faire un plan de sobriété et être efficace dans une diminution de, de, de, de la consommation énergétique. Euh, la certification ISO 50001 peut être une aide euh, par euh, euh, voilà l'ancrage de cette démarche, par euh, l'affichage externe euh, d'un système de management de l'énergie. Euh, donc, oui, pour, pour, avant de vous parler rapidement de, de ce qu'on peut, qu peut amener par rapport à tous ces points-là, bien sûr, le, le, le système de management de l'énergie peut être la, la, la pérennisation en fait, de la démarche globale qui a, été, qui a été mise en place. Bon, par rapport à tout ce qu'on a pu vous, vous présenter, deux, trois éléments pour qu'on ait un, un peu de temps quand même pour répondre aux questions. Si jamais on ne répond pas à toutes vos questions, on vous répondra bien sûr de manière individuelle par, par mail. Euh, puisqu'on aura l'historique de ces points-là. Donc, avant de, de, de passer en fait aux, aux, aux questions-réponses, euh, euh, nous allons publier la semaine prochaine euh, sur les réseaux un, un, un guide de sobriété qui reprend pas mal d'éléments de ce qu'on vous a présenté euh, ce matin. Euh, donc, il vous sera poussé et diffusé là aussi individuellement, même si euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur LinkedIn, euh, vous pourrez aussi euh, le, le trouver. Donc, il vient compléter, en surtout illustrer et compléter euh, l'exposé qu'on a pu faire ce matin. Euh, Au-delà de l'exposé, euh, bien sûr, euh, nous avons des, des, des prestations et, et des solutions d'accompagnement euh, qui partent de l'audit énergétique en entreprise qui, euh, euh, qui sont euh, commercialisées et pilotées par, par Elan Sim. Euh, les diagnostics énergétiques, les essais de performance énergétique, la plupart des éléments qu'on a pu voir, y compris les réexamens de contrats de fourniture d'énergie ou la formation, euh, et l'accompagnement à, à la mise en place d'un système de management de l'énergie font partie de la palette de prestations qu'on peut, qu peut, qu peut vous offrir. Alors, petite synthèse, et on, et on passera à, à la réponse à, à certaines questions. Si vous avez quelque chose à retenir de tout ce qu'on vous a présenté ce matin, euh, et bien sûr, vous aurez le lien vers l'enregistrement de, de, du, du, du e-workshop qu'on a, qu a fait ce matin, euh, Premier, premier message important, euh, c'est que euh, l'idée, c'est que vous, vous personnalisez votre plan de sobriété et ce n'est pas en prenant les 10 gestes euh, industrie, si vous êtes industriel, ou les digestes gestes bâtiments, euh, que vous allez atteindre obligatoirement les 10%. Euh, L'État a fait euh, des gestes un petit peu génériques, a parlé beaucoup bâtiments, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le gisement par exemple sur les bâtiments avec euh, l'optimisation des températures de consigne est un gisement à l'échelle nationale important. Mais par contre, à votre niveau, c'est vraiment les actions spécifiques et ce qui, vous, ce qui concerne vos usages qui va vous permettre d'atteindre les 10% par exemple à l'objectif, à l'horizon 2024. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Fabrice a insisté, si vous avez fait des audits et des diagnostics, il faut les revoir parce que notamment le coût de l'électricité ou du gaz ont bougé. Donc, il voilà, ne faut pas repartir de rien si vous avez déjà eu des choses. Si vous n'avez rien eu, il faut le faire bien sûr. Utiliser les financements disponibles, euh, Fabrice vous a présenté ce qu'il pouvait y avoir, et puis pérenniser la démarche. Alors peut-être avec, euh, soit par l'ISO 50001, c'est un peu la, la, la Formule 1 euh, de, de, du management de l'énergie, mais on peut prendre certains éléments euh, de l'ISO de, de, de 5001 qui sont euh, des leviers euh, et, des, et des outils indispensables pour pouvoir pérenniser votre démarche et atteindre les 40% en 2050. Ça fait un peu loin 2050, mais en tout cas, au moins sur les années qui suivent. Voilà, donc on va peut-être balayer, Christelle, les. Il y a beaucoup ah, beaucoup Christelle. de questions, donc on va essayer d'en traiter un maximum et dans tous les cas, on consolidera toutes vos questions dans une foire aux questions que je vous repartagerai dans les semaines à venir, hein, en plus de la diffusion du, du guide pratique qu'évoquait Nicolas. Alors, on va prendre peut-être une première question de Fabienne. Est-ce que l'on peut considérer un PPA, c'est-à-dire un plan de performance énergétique, comme un plan de sobriété énergétique Alors, je, je, tu veux répondre Fabrice ou je réponds Oui, vas-y. Alors, euh, dès lors que vous avez, qu'on l'appelle euh, système de management de l'énergie, euh, plan de performance énergétique, euh, ou tout, tout euh, euh, comment dire, euh, plan ou plan d'action qui vous permettent d'atteindre les 10% de réduction de consommation d'énergie d'ici 2024, vous êtes dans le scope une fois de plus le, le, le, le, c'est euh, l'idée générale est de dire, à l'échelle nationale, euh, il faut qu'on diminue de 10% notre consommation d'énergie. Donc, si vous êtes déjà ISO 50 000 heures, si vous avez déjà fait des, des, des, des, des plans d'action et que vous avez déjà un objectif de réduction, alors peut-être qu'il était que de 7, alors là, euh, à, à l'horizon euh, d'ici deux ans, bon, ben là, l'idée, ça serait de se dire, euh, c'est bien si vous atteignez 10 et si on peut faire un petit peu mieux. Voilà, si vous étiez déjà à 15, c'est très bien. Si vous avez un plan de performance énergétique, là aussi, sur lequel vous avez des objectifs d'amélioration qui avoisinent les 10%, vous êtes dans le scope. Christelle Alors, avez... Oui, une autre question, Nicolas. Est-ce qu'il existe un guide méthodologique pour l'étape 1, l'étape 1 du plan de sobriété Alors, l'étape une, c'est l'état des lieux. Euh, je vais te laisser la main. La méthodologie, c'est la méthodologie, la méthodologie euh, en fait, oui, on va dire il existe une méthodologie qui est celle de la norme, en fait, la norme EN 16247, qui, euh, qui, qui est le corps, en fait, de la, euh, la méthodologie de réalisation des audits énergétiques euh, réglementaires et qui peut être aussi euh, pris pour, pour base euh, pour la réalisation de diagnostics volontaires. Euh, oui, donc on peut dire que la, la, les, les différentes phases qu'on a présentées, il n'y a, a rien de nouveau en fait, hein, c'est euh, l'état des lieux, la, la réalisation d'un plan d'action hiérarchisé, euh, tout ça c'est dans ces normes, hein, effectivement. Oui, donc on peut dire qu'il existe une méthodologie, oui. Et pour la petite histoire, elle vient de changer, en tout cas elle oui. vient d'être actualisée, oui. euh, elle n'est pas encore transcrite dans la réglementation, mais en tout cas effectivement, alors il y en a quatre, hein, c'est quatre sous-normes, entre guillemets, euh, mais il y en a une pour le bâtiment, il y en a une pour les procédés industriels, il y en a une pour les transports et il y en a une euh, générique, donc effectivement euh, ces quatre normes sont euh, un petit peu la, la bible de l'audit énergétique ou de diagnostic énergétique euh, sur ces points-là. Alors une autre question de, de Philippe est-ce qu'il existe une trame de présentation de, de contenu, une trame officielle et est-ce que le plan doit être, le plan de sobriété doit être envoyé à des services officiels Est-ce qu'il y aura des contrôles Alors euh, non, il y a par contre, vous le verrez dans le, de, le dossier de presse et les liens, euh, une plateforme dans laquelle les entreprises peuvent s'engager et s'inscrire comme étant engagées dans le plan de sobriété. Donc, une charte euh, d'engagement, oui. Voilà, il y a une charte d'engagement et vous pouvez vous inscrire euh, sur euh, euh, donc une, un, un site internet dans lequel euh, voilà les entreprises s'engagent, il me semble que ça va être plus ou moins le, le, le, le, le nom de la, de la plateforme, euh, dans lesquelles euh, voilà, vous pouvez montrer votre engagement, mais il n'y a aucune, une fois de plus, euh, et c'est d'ailleurs quelques euh, associations euh, mobilisées pour… Euh, pour la, la, la, la réduction de la consommation d'énergie, qui se sont dit que c'était pour l'instant le point faible du plan de sobriété, c'est qu'il n'y avait pas, euh, voilà, obligatoirement de, de, de, de, de, de contraintes particulières. Donc la réponse est, est, euh, est non, il n'y a pas de… de, de, de voilà, c'est une mobilisation qui reste pour l'instant volontaire, en attendant de voir quels sont les résultats, bien sûr. Mais si la mobilisation volontaire marche, je pense que ça n'ira pas plus loin, en termes de contraintes. D'accord. Je propose de prendre la question d'Arnaud euh, qui nous dit est-ce que le simple indicateur de, de, cons de consommation en fait est compliqué à appréhender, c'est-à-dire que si par exemple mon activité augmente de 20%, euh, je ne vais pas atteindre mon objectif de réduction de la consommation, mais je peux être en revanche peut-être plus efficient en termes de ratio euh, kilowattheure euh, production. Oui, alors effectivement, ça c'est tout à fait juste, hein. euh, c'est un... C'est pour ça que l'établissement de consommation spécifique et les, quand on évoquait en étape en étape 3 les, les, les paramètres d'influence, c'est fondamental de, de, de bien cadrer le, le modèle on va dire le modèle de calcul de l'économie parce qu'il parce que, parce que il y a, il peut y avoir évidemment de nombreux paramètres qui qui influent sur la consommation énergétique. Donc pour quantifier une économie réelle, ou du moins simuler l'économie telle qu'elle en tenant compte de ces paramètres. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons sous-comptages et par ailleurs avoir un modèle de calcul qui soit applicable avant et après travaux pour bien prendre en compte effectivement cette, cette notion de... Paramètres d'influence qui, qui peut être, par exemple, l'augmentation de l'activité, de la production, ou, ou, ou aussi d'autres paramètres euh, variables, quoi. Hein, paramètres dynamiques. C'est effectivement ça. C'est donc c'est pour ça que l'établissement de la situation de référence c est vraiment un point important aussi pour euh, pour avoir une valeur fiable de l'économie euh, à l'arrivée, quoi. Okay, alors, une ouais. question peut-être ouais. plus pour Elodie, est-ce que la, la réfection d'une toiture peut s'inscrire dans le cadre d'une démarche de sobriété énergétique Alors ça va permettre tout à fait de faire des économies d'énergie, après le, le, temps, enfin, voilà, le temps de retour sera peut-être élevé, ça peut faire l'objet d'un calcul détaillé, mais c'est effectivement une, une piste pour diminuer les besoins et, et augmenter l'efficacité énergétique du bâtiment. Merci Elodie. On va prendre peut-être deux ou trois autres questions. Je vous invite avant de nous quitter, puisqu'il est midi et certaines personnes sont en train de, de quitter la, la session, du coup, euh, je vous invite à répondre aux questions qui sont posées dans, dans l'onglet sondage avant de, avant de nous quitter. Euh, alors, un autre, il y a beaucoup de questions à la fois dans le chat. Alors, une, une remarque qu'une une personne nous dit, alors la question est un petit peu longue, mais... Je ne vois nulle part une prise en compte des coûts de fabrication et de recyclage des solutions proposées. Le retour sur investissement dans un équipement moins énergivore devrait prendre en compte son coût de fabrication et le coût de recyclage de l'ancien équipement déposé. Il est souvent plus économique de, ré de rénover un équipement plutôt que de le remplacer. Il faut prendre en compte l'impact environnemental de ces investissements. Est-ce que vous voulez apporter des commentaires par rapport à ce qui est plus une observation qu'une question Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas, pas pour l'instant ce que ce que suggèrent les, les méthodologies, mais c'est une bonne une bonne remarque, hein, tout à fait. Hein, on devrait tendre vers, tendre vers ça. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, même dans les méthodologies d'audit. Mais euh, oui, on peut penser qu'il y a d'autres. Il y d'autres approches. Il y a d'autres approches, hein, euh, approches que, que, que celles du. Euh, de l'audit énergétique proprement dit, il y a le bilan carbone qui va vont, qui vont permettre de, aussi d'avoir une vision sur, sur, ces, sur ce, sur ce point-là. Mais en effet, l'audit énergétique en tant que tel, lui, il n'y a, il a pas, pas d'approche sur ce sujet-là. Oui. Alors, on a, nous avons des questions sur le coût des, des audits énergétiques et sur le coût également des certifications ISO 50001. C'est assez difficile ré de répondre euh, sur l'audit énergétique parce que ça va dépendre, vous l'avez vu, euh, essentiellement le point, le point clé, ça va être la mesure qu'on va pouvoir, le, là où les mesures, euh, si, si tout est déjà instrumenté, euh, euh, bah, il, y aura, il y aura peu de, de moyens de mesure à mettre en, à mettre en place, on va, on, va, on va pouvoir utiliser beaucoup des comptages existants. Si ce n'est pas le cas, il va falloir instrumenter. Donc, entre un audit qui, qui repose sur, on va dire, des mesures existantes et un audit où il faut que l'on instrumente tous les usages, c'est très, très variable. Quoi. Et sur la partie bâtiment, ce qui va être dimensionnant, c'est le nombre de bâtiments et, et la surface à, à auditer. Et euh, bon... Euh... Si on peut, on peut, c'est difficile de donner une fourchette, vous allez me dire si je dis des bêtises, mais pour donner une fourchette, ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, c'est oui, la, four la, four la fourchette, oui, voilà, oui, grosso modo, oui, c'est ça. Oui. Éventuellement subventionné à 50 à 70% euh, mm. si, vous, si vous faites appel à, à, au financement ADEM pour les moins de 250 salariés. Voilà, on mm. peut difficilement être plus précis que ça. Mm. Euh, pour ah ce qui concerne par contre la certification, pardon. Euh, alors il y a une partie euh, mise en place du management de l'environnement et là ça demande d'avoir euh, euh, ben déjà une personne qui va s'occuper du sujet. Euh, alors là tout dépend si vous avez déjà des systèmes de management avec euh, euh, de la qualité, de l'environnement euh, ou de la sécurité, c'est-à-dire que vous avez déjà une structure qui peut le faire, euh, enfin qui peut entre guillemets accueillir un système de management environnemental, une personne... Euh, qui est en charge. Alors c'est rarement un plein temps. Alors là aussi, tout dépend euh, de la taille de l'entreprise. Hein. Si on parle d'entreprise de, de, de, de, de 25 personnes ou de, ou de 2500, on n'est pas sur la même logique. Euh, c'est quand même un projet qui se, qui se mène sur euh, minimum 6 mois, euh, en moyenne un an, euh, voire euh, 18 mois, euh, mais qui n'est pas un plein temps pour une personne. Et après, vous avez de l'accompagnement externe qui, là aussi, euh, euh, la plupart du temps... Euh, euh, voilà, s'exprime sur euh, euh, 10 à 20 jours d'accompagnement euh, euh, d'un spécialiste qui peut aider euh, sur ces points-là. Et après, la, la certification en tant que telle, euh, là aussi, dépend de la taille de l'entreprise, mais on va dire que euh, ça tourne entre, là aussi, quelques milliers d'euros, une dizaine de milliers d'euros euh, euh, sur, sur la certification qui, normalement, euh, s'étale sur trois ans. En tout cas, quand je dis sur trois ans, il y a une certification initiale et il y a des audits de suivi. On a une question très spécifique sur l'ISO 500001. Est-ce que, est -ce que cette certification est obligatoire pour les entreprises qui sont supérieures à 100 TJ, donc à 100 Terajoules Je ne pense pas... Fabrice, je crois oui, pas. Je crois je, pas je je sais que cette notion de santé rajout, c'est elle qui est dans la directive aujourd'hui, là, dans le projet de directive, pardon. Oui, oui, oui, c'est ça, oui. oui. Euh, je ne crois le projet de directive, oui, bon. me semble-t-il, alors ça reste un projet de directive, hein, une fois de plus, euh, il va être encore en discussion et il n'est pas encore euh, transcrit. Il y a les notions d'audit énergétique. Euh, je ne sais pas, là on vous répondra parce que j'ai peur qu'on vous dise des bêtises. Oui, euh, je, je, ouais. il, il semble que ce soit dans les projets de, de directive, effectivement. Ouais, euh, ouais. C'est des, des infos que l'on a à date, ça semble, être, ça semble être le cas, avec toujours l'exemption d'ailleurs d'audit dans ce cas-là. Mais euh, comme on n'est pas encore dans des textes enfin euh, c'est pas tout à fait stabilisé. Pas encore consolidé, ce n'est pas encore euh, ouais. signé à l'échelle européenne, donc euh, Mais en effet, il semblerait ah. que ce soit, ce soit le cas, mais ça demande d'être être confirmé. On pas encore, ouais. Et une fois de plus, on est en train de parler de voilà, la directive, une fois signée, une transcription d'une directive, c'est dans les trois ans en droit ouais. interne, donc ça veut dire qu'on a encore un peu de temps quand même avant de voir venir. Ouais. Le plan de sobriété sera pratiquement terminé quand <rire> les textes éventuellement évolueront ouais. en droit français. Et peut-être une dernière question très, très concrète. Alors, Frédéric nous dit que l'entreprise s'est équipée d'un onduleur varimétrique et ne retrouve pas les, les économies réalisées. Alors, quel conseil peut-on peut donner euh, Alors là, je ne sais, sais pas. Il faudrait étudier le cas particulier. Euh... Je pense On se rapprochera de, de Frédéric pour faire oui. le pour faire le point. Donc euh, je rebondis, hein, je vous invite une dernière fois euh, à répondre aux questions de l'onglet sondage avant de, avant de nous quitter. Je ne vois pas d'autres questions qui soient très transverses. Oui, puis midi 7 peut-être Christelle, on va... Voilà, on va. Euh, alors vous êtes encore très nombreux vous... l'antenne. On va rendre l'antenne. <rire> Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Euh, J'ai trouvé que c'était un, un webinaire pour ma part très, très riche. Merci à tous pour vos questions, ça a fait la richesse de, de l'échange. Merci à nos animateurs. Vous allez donc, euh, tous les participants, vous allez recevoir le replay de, de ce webinaire. Et puis, on vous adresse très rapidement le, le guide pratique, ainsi que dans les semaines à venir, je vous le disais, une foire aux questions qui reprendra euh, tous les échanges qui ont eu lieu hein, sur cette fin de, de, de webinaire. Un grand merci à tous, merci à nos animateurs et très bonne journée à vous tous. Merci, merci à tous.